Thank you. Allez bien, monsieur. Merci. <rire> Elle voudrait savoir si vous êtes dans la lumière. <rire> Avez-vous un message pour votre fils, s'il vous plaît Et, comme on va ces cryptes, ces différents paramètres, oui, y de vie, des petits points de vie, des petits points de vie, Merci. Je place merci on entend au début comme une sonnerie de téléphone « Vous avez reçu de beaux messages il est en paix, à meur question quand je demande son nom je comprends Guy ou qui. Quand je demande s'il si va bien il répond je suis en paix. Je ne comprends pas trop le nom mais. Il vous dit que vous devez téléphoner à vous de voir je comprends le nom de Jean-Paul quelque chose comme ça peut-être vous vous étiez éloigné d'une personne il vous dit de téléphoner. il me remercie. Il vous dit je, elle aime et me remercie. Je place plusieurs fois. Prenez votre temps à écouter. Merci. Bonjour à tous. Je fais cette SCI à la demande de Jennifer Boa, qui aimerait recevoir un message de son papa. Son papa, qui est décédé le 25 du 9 2018. Monsieur, votre fille aimerait recevoir un message, s'il vous plaît. Pourriez-vous lui délivrer un message? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien, monsieur? Merci. Elle voudrait savoir si vous êtes dans la lumière. Avez-vous un message pour votre fils, s'il vous plaît?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 Ja, avez-vous ja, un message pour votre fils s'il vous plaît Merci. kommen wir auf, diese Krypten, auf diese ähm, ja, Zeichen, dieses, dieses etwas zu großen dieses nicht ganz elegant vous me donner votre nom merci je vais Kanzler. écouter Haben. das ist einfach dann ein Spiegelbild einer bestimmten eben kompromittierten und von <lacht> Priez-vous lui délivrer un message? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien, monsieur? Merci. <lacht>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 Und kommen wir auf diese Krypten, auf diese verschiedenen ähm, Parameter. Ja, seit der wird auch Zeichen dieses Megaloblastären, dieses etwas zu großen, dieses nicht ganz elegant funktionierenden Anfangsprozesses der Roten sein, wo eine Verschiebung ist zu eher größeren Formen, Megaloblastären, die aber per se einen Bewegungswert haben. Das ist einfach dann ein Spiegelbild einer bestimmten, eben kompromittierten und von den